Bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant à l'école secondaire d'assignerie. Donc, euh, ce cours vidéo va vous présenter la façon dont j'ai réalisé le crochet double que vous aviez comme activité là, dans votre défi 4. Donc, euh, je vais commencer par faire euh, un projet. Créer. Suivant. Ici, je vais marquer « Crochet double ». Et je vais aller enregistrer, comme précédemment, à l'intérieur de mon Google Drive Donc je vais aller dans mon ordinateur, Google Drive Dans Inventor Je vais créer un nouveau dossier Que je vais appeler crochet double Terminé, et terminé donc on va commencer notre première pièce, mais désolé du message d'erreur encore une fois. Donc euh, on va commencer par créer un esquisse, on va créer la base de notre euh, crochet, c'est une ellipse. Donc en fonction du plan que vous allez avoir, je vais faire mon ellipse, je vais venir définir les dimensions par la suite. Donc ici, le premier, on était à 13.5 et le second... Toujours sur le pourtour de l'ellipse. On était à 6. Une fois que c'est fait, on va terminer l'esquisse. On avait une extrusion de 4 mm à faire. Donc 4 mm. Et par la suite, là, on avait à faire le décalage d'un plan pour être capable de faire justement notre balayage. Donc on va venir sur Origine. On va choisir le bon plan, dont le plan XY présentement. Et on va venir sur Plan. On va décaler un plan à partir de celui-ci. Et on va le décaler de 31 mm. Donc, je vais juste changer la vue. Par la suite, donc sur ce plan-là, ce qu'on va faire, on va venir dessiner euh, une esquisse. Donc Sur ce plan-là ici, le nouveau plan. On va venir dessiner un cercle. Donc Je suis venu chercher cercle de 4 mm. Et on va le positionner avec deux cotes. Une première qui va être une contrainte, qui va dire le centre avec le centre du plan cartésien. Et le deuxième, je vais venir déterminer une distance entre le centre du plan cartésien et le centre du cercle qui va être de 10 mm. Et une fois que c'est terminé, cet esquisse va être euh, fini Par la suite, euh, je vais enlever la visibilité euh, du plan au centre. Et là, ce qu'on a besoin, c'est d'un plan qui est perpendiculaire à celui-ci. Donc, ça va être le plan YZ que je vais rendre visible, donc clic droit, visibilité. Et sur ce plan-là, on va venir créer une esquisse qui va être la trajectoire qu'on va suivre. Donc, pour faciliter le travail, pour être sûr que le début de la ligne va vraiment être à la bonne place, ce que je vais faire, je vais faire une projection de géométrie. La projection de géométrie que je vais faire, je vais juste changer de plan, je vais venir chercher le centre du cercle. Donc, ça va pouvoir me permettre de m'assurer que le cercle et le début de la trajectoire vont être à la même place. Je vais venir chercher la fonction spline et là, je vais venir créer une, 2, 3, 4 et 5 points. Le cinquième étant à l'intérieur de la matière. Et là, ben, on va venir définir des positions pour chacun de ces éléments-là. Je vais venir aussi euh, faire une autre projection géométrique qui va être le pourtour euh, de, mon, de ma base. À ce moment-là, je vais pouvoir avoir des points de référence pour prendre des dimensions. Donc, on va commencer les cotes. Je vais commencer par le point ici qui est caché à l'intérieur. Je vais venir entrer ici... Et la ligne d'en bas, je vais déterminer une cote de 1.5. Et entre ici et le coin. Oups. Entre le coin et ici, je viens de changer l'ordre dans lequel je l'ai faite. Ici. Ici. Oups, il faut que je retourne en fonction de Désolé. La misère à sélectionner Le point du coin et celui-là. Parfait. Un 2 mm. Donc, mon, problème, mon extrémité, une des extrémités est fixée. Puis l'autre aussi, il me reste les trois autres points à fixer. Donc, moi, j'ai déterminé les positions. Toujours par rapport ici et là. Donc, ça, ça va être un 11.5 Ensuite de ça, entre ici et là, on va avoir un 5. Entre ici et là, on va avoir un 1. Et là, ça va être la hauteur de chacun des points. Donc celui-ci, il est supposé d'être déjà fixé à 10. On va accepter la contrainte euh, pilotée. Ça veut dire qu'il y, y a déjà une contrainte entre le point ici et le point là. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est pilotée et qu'elle est en parenthèse. Ensuite de ça, entre ici et là, on va venir établir un 9.3. Et la dernière, entre ici et le coin, on va avoir un 8.25. Donc, 8.25. cest que là, on va avoir notre trajectoire qui est dessinée. On va terminer l'esquisse. Et là, on va venir chercher l'option « balayage ». Donc l'option balayage, il a déjà sélectionné le contour, il me reste sa trajectoire, la trajectoire ça va être ici, et on va tout simplement accepter. Une fois que c'est fait, bon j'ai plus besoin du plan ici, je vais enlever la visibilité, celui-là aussi je n'ai plus besoin, j'enlève la visibilité, j'ai fait des clics droites. Je vais venir faire un congé sur l'extrémité, je vais venir l'arrondir avec un rayon de 1.9, et par la suite je vais pouvoir faire une symétrie, donc je vais revenir sur symétrie ici pour faire mon deuxième crochet, donc ce que je veux c'est le balayage plus le congé et euh, le plan que je veux, euh, je vais regarder non c'est pas celui-là, c'est pas celui-là non plus c'est celui-ci, donc ça c'est une option qui est nouveau dans le 2019, il met la possibilité d'utiliser les plans d'origine plutôt que de les faire apparaître et on va cliquer sur OK donc là je vais avoir mes deux extrémités qui sont dessinées, je vais faire des congés donc je vais faire un congé sur les deux côtés si je change la vue un peu donc les deux côtés ici, je vais mettre euh, 1 mm, et ensuite de ça, je vais venir faire des congés à la base de chacun des crochets ici, de 6 mm. Donc, je vais maintenant, il me reste trous de perçage à faire. Donc, pour les trous de perçage, je vais venir sur la face ici, je vais venir créer un esquisse, je vais venir placer des points, donc deux points ici, je vais venir mettre des contraintes, d'horizontalité euh, entre le point, pardon, verticalité entre le point ici et le point là. Même chose ici entre le point et le centre. Et je vais déterminer des codes de distance entre ici et là qui va être de 4.5. Et de l'autre côté aussi je vais faire la même chose. Une cote de 4.5. Ou encore mieux, ce que j'aurais pu faire euh, Double-clic, puis je viens choisir la cote qu'il y a là. Euh, j'ai terminé l'esquisse, c'est seulement de placer des points de perçage qu'on appelle. Puis là, ben je vais venir choisir l'option perçage. Je vais venir choisir... Par défaut, il y a déjà trouvé les points de perçage. Donc, euh, effectivement, on va choisir euh, perçage normal ici. On va faire euh, fraisure pour avoir la courbe. La dimension ici, c'est 6 mm. Ce que j'ai fait ici, j'ai marqué euh, 1 divisé par 8, puis... Euh, de pouces IN, au lieu de le convertir Lui va le convertir par lui-même en millimètre Lorsqu'on fait ça Et là je vais avoir mes deux trous, je clique sur OK Et mes deux trous vont être placés au bon endroit Tout ce qui va me rester à faire Ça va être de mettre un peu de couleur comme à l'habitude Donc là vu que c'est toute la pièce au complet Je ne sélectionne rien, je vais juste venir par défaut Et là je vais choisir chromé Donc le chrome Chrome poly Et là je vais avoir ma pièce qui est terminée Je vais changer l'affichage Je vais le mettre... Euh, en réaliste, et là on a un beau crochet double crochet qui est dessiné, il va nous rester à l'enregistrer, donc on va l'appeler crochet double, et enregistrer, donc ceci termine là, euh, le, dé le défi numéro 4 euh, ainsi que l'activité, on se retrouve pour le, défi, euh, le dernier défi, le défi numéro 5.